Vous comprenez bien que euh, on est sur un rapport de bataille familiale. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée de ma vie. Salut la team créative et bienvenue sur Creative Wargame pour ce rapport de bataille découverte didactique comme vous le sentez autour de Kings of War, un jeu que je vous ai présenté ou du moins je vous ai donné mon avis sur ce jeu il y a très peu de temps. Aujourd'hui pour cette vidéo découverte, j'ai deux invités de qualité euh, supérieure. C'est la première fois que vous allez les voir sur la chaîne. Euh, vous avez d'un côté El Señor Kitsuke qui fait sa première apparition. Euh, un jeune homme plein d'entrain qui est ni plus ni moins que l'un de mes fils Et donc qui va euh, nous démontrer ses qualités martiales et stratégiques sur cette vidéo C'est lui qui va prendre en main les elfes Et de l'autre côté, j'ai décidé d'inviter aussi euh, celle qui sera ma lieutenante pendant cette bataille Elle va jeter les dés à ma place pendant que moi je m'efforcerai de filmer tout ça Et euh, de vous expliquer les tenants les aboutissants des règles de Kings of War C'est Rosie alias Misturop, Important de le dire pour cette vidéo-là, il n'y a pas de figurines mantiques sur la table de jeu. C'est une des grosses particularités de Kings of War, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre des figurines mantiques pour jouer. Il vous suffit juste de jouer les empreintes au sol des régiments, des troupes. On va y revenir, on va expliquer tout ça pendant la partie. Alors, Kitsuke, qu'est-ce que tu vas jouer aujourd'hui euh, Aujourd'hui, je vais jouer des elfes. Oui. Et nous, Rosie, que va-t-on jouer Les hommes les hommes et dans le... Dans les règles, Kings of War, les hommes euh, sont les basiléens. Allez, on commence par vous présenter l'armée elfe qui va être jouée sur ce rapport de bataille didactique découverte de Kings of War. On va essayer de vous montrer un maximum d'aspects du jeu, de la variété autour des listes, autour de, de plein de choses. Vous noterez, comme je vous l'ai précisé, hein, que les figurines ne sont pas de la gamme antique. Euh, c'est aussi là des intérêts principaux. Hein, L'un des intérêts principaux de ce jeu, hein, c'est que vous pouvez utiliser toutes vos figurines euh, déjà en possession. Donc là, il y y a du Battle, de, du Sigmar, du A Song of Ice and Fire, voilà, peu importe. L'important, c'est juste d'avoir les empreintes au sol qui vont bien pour pouvoir jouer géométriquement correctement à ce jeu. Alors, au niveau des elfes, déjà, vous verrez qu'il y a différentes empreintes au sol. Vous avez des régiments, donc les régiments ce sont ces blocs là, euh, c'est là qu'on voit aussi hein, que la, la, la, le format des figurines de Mantique est petit et que l'échelle est petite ce qui donne aussi un aspect un peu plus bataille rangée volumineux euh, sur notamment toutes les photos d'illustration qu'on peut voir du jeu, euh, par exemple sur un socle comme ça normalement est censé rentrer 20 figurines. Euh, et le jeu préconise 15 modèles minimum en termes de modélisme, euh, là, vous voyez, moi, je rentre 12, donc, euh, et je ne peux pas faire plus, et on, et on est sur du socle de 25 mm, donc c'est vrai que les, les figurines sont petites. Là, on est sur un régiment d'infanterie, vous avez le socle d'un régiment d'infanterie. Là, vous avez un socle de régiment d'infanterie lourde. Donc, on rentre aussi 20 figurines, mais qui, ont, qui sont censées être plus consistantes et plus volumineuses en termes de modélisme. Voilà. Alors, ici, vous avez une troupe de base. Euh, normalement, on est censé rentrer 10 figurines dessus. Là, je n'ai pas désoclé parce que ces figurines-là, c'est des archers de A Song of Ice and Fire. Et les socles étaient très jolis. Ça m'embêtait un peu de les, de les détruire. Donc, je les ai laissés. Je les ai tout simplement posés sur le, la plaque de, de mouvement d'infanterie euh, de troupes, de format troupes. Ici vous avez un socle de machine de guerre, ici vous avez un socle de titan et vous verrez qu'en fait il y a plein de socles différents selon si vous êtes infanterie, infanterie lourde, il y a quatre modèles, on va dire de, de taille d'unité, la troupe où vous avez 10 figurines, le régiment où vous avez 20 figurines. Donc là par exemple, vous avez une troupe et trois régiments. Vous avez ensuite le, la Horde où vous avez 40 figurines et la Légion où vous avez 60 figurines. Donc Et après, les, les, les, les socles ont de plus en plus de volume. On a donc deux régiments ici d'infanterie basique qui sont les gardes du palais. C'est une bonne unité, elle vaut 160 points. Elle a euh, un ébranlement à 15 et une déroute à 17. On verra que ces deux valeurs-là sont probablement les valeurs les plus importantes dans une unité puisque ça va jouer sur leur survivabilité sur la table de jeu euh, on a une défense à 4, on balance euh, une, un petit nombre, on balance 12 attaques, 12 attaques au corps à corps qui touchent à 3+. Plus. Euh, voilà, c'est une, une unité qui est intéressante. Vous noterez que toutes les unités elfes ont le mot-clé élite mêlée, ce qui veut dire qu'elles ont une relance des 1 à la mêlée sur les jets de blessure. On a deux fois la même unité, on a deux, deux blocs d'infanterie de, comme celui-ci, et ensuite on a une unité de la chasse sauvage, alors particularité, c'est que c'est une unité irrégulière dans la liste d'armées des elfes, c'est-à-dire que ce pas une unité qui est censée euh, décrire ou illustrer le... la particularité de la faction. Donc c'est pour ça, ça ne posait pas de problème de mettre des hommes, des grosses brutes, parce qu'on peut partir que c'est une unité qui a été un peu euh, des mercenaires, une sorte de mercenaire pour, pour cette armée d'elfes. Donc la chasse sauvage, la particularité, c'est que euh, comme c'est une unité... Irrégulière, elle n'ouvre pas euh, les slots pour la construction d'armée. Je ne parlerai pas des principes de construction d'armée dans cette vidéo là, ça demande un petit peu plus à, ça demande à se concentrer un petit peu plus sur la technicité et comme on est dans une vidéo découverte, j'ai pas envie de pousser euh, sur les points techniques du jeu pour l'instant. Donc euh, c'est une belle unité en vérité parce que euh, on balance quand même 15 attaques au corps à corps qui touchent à 3+, on a une défense à 5+, donc la défense à 5+, ça veut dire qu'on a une haute valeur de défense, ce qui est très bien, euh, et surtout elles ont un, elles sont avant-coureurs, donc elles ont un mouvement d'avant-garde après le déploiement, et elles sont agiles, enfin l'unité est agile. Et en fait, ils n'ont pas de malus, ils ne sont pas gênés quand ils chargent à travers des décors. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est une belle unité assez forte. Euh, voilà. Ensuite, on va avoir les archers de la lignée. Il euh, y a des archers dans l'armée des hommes, et vous verrez que les archers dans l'armée des hommes sont meilleurs que ceux des elfes, mais ça c'est une petite troupe d'archers qui coûte 100 points, euh, et, euh, et qui balance 8 tirs à 24 pouces, voilà, ce sont une petite troupe d'archers, c'est intéressant pour avoir des, du harcèlement, parce que vous verrez très rapidement que dans ce jeu, le but est de mettre un maximum de dégâts sur les socles adverses, euh, donc, avoir des unités d'harcèlement qui peuvent ben, entamer, rajouter des PV au fur et à mesure, ça permet vraiment de fiabiliser euh, la destruction d'une unité quand vous la chargez avec votre gros bloc d'infanterie. Donc voilà, c'est une petite unité d'archer, ils n'ont rien de particulier, ils tirent à 24 pouces, euh, voilà. Ensuite, on a une machine de guerre. Donc là, ça va être un scorpion euh, qui balance deux tirs à 48 pouces et euh, qui fait à chaque euh, touche réussie qui fait des 3, euh, des 3 blessures puisque, euh, puisque ça fait mal et en plus on a la règle perforant euh, perforant, perforant 2 de mémoire qui fait quand on a 2, 2 points supplémentaires sur le jet de blessure donc si normalement euh, par exemple je tire sur une unité qui a une défense 5 au lieu de la blesser à 5 je vais la blesser à 3+, ça c'est cool et je ne l'ai pas précisé d'ailleurs euh, ces unités là ont, ont aussi des bonus hein, euh, ont des bonus à la, au corps à corps en mêlée voilà pour ça, donc c'est pareil, encore une fois, même intérêt que les unités d'archer, c'est des unités de, de saturation, mais surtout de harcèlement qui vont enlever petit à petit des PV. C'est pas des unités qui ont les capacités véritablement de détruire une unité adverse, mais plutôt de, euh, de lui nuire petit à petit, de l'user. Voilà, et enfin, on ne pouvait pas jouer à un jeu de bataille fantastique sans intégrer des créatures fantastiques. Donc là, on a un dragon euh, des elfes euh, qui est une grosse bête qui coûte 300 points et euh, qui tire et qui... Frappe en mêlée, c'est un mouvement de 10, ça vole, c'est agile, c'est motivant, donc c'est l'unité motivante, elle donne des bonus euh, sur les. Enfin, elle permet de relancer les jets de déroute ratés, donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous fait d'autre cette unité Donc elle, a, elle balance 10 attaques au tir ou en mêlée, mais en mêlée elle est ultra violente puisqu'elle a. Elle a, elle a 3 points supplémentaires à la blessure en mêlée, donc bah, elle va quasiment blesser tout l'univers sur du 2. Et, euh, et en plus, comme c'est une unité elf, elle a élite mêlée, donc elle relance les 1. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fait vos 10 touches, vos blessures, c'est du 2 plus relançable. Donc c'est une, une bonne grosse unité avec un niveau d'ébranlement et de déroute assez haut, euh, ce qui la rend pas facile à tuer. Voilà pour et... cette armée d'elfes. On passe à l'armée des hommes. Je vous présente maintenant l'armée des hommes qui va affronter, qui vont affronter les elfes. Euh, il faut savoir que ce sont deux armées qui sont d'allégeance du bien. Vous avez trois allégeances dans ce jeu. Le bien, les neutres, le mal. Euh, et vous avez des possibilités d'alliance aussi au sein du jeu. On ne va pas rentrer dans les détails pour cette partie. Euh, les hommes donc, qui sont ni plus ni moins que les basiléens dans les listes d'armées, donc dans Kings of War. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette armée Alors déjà, ben, je, comme vous préciser hein, le but étant de faire un rapport bataille didactique et de découvrir un petit peu le jeu. Il y a différentes choses par rapport aux elfes. Vous voyez qu'on a un énorme socle ici qui représente pour le coup un socle de horde donc qui doit normalement être composé de 40 figurines. Et vous avez ici euh, de la cavalerie. Et, et en plus, on a un petit personnage indépendant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a chez les Balsil les 1 On a une horde, comme je vous l'ai dit ici, qui sont des, euh, des hommes d'armes épéistes, tout simplement. Donc, forcément, comme c'est une unité plus volumineuse, son niveau d'ébranlement et de déroute est plus haut, ce qui les rend plus durs à abattre. Euh, et donc, bah, plus résilients sur la durée, je l'espère. Euh, voilà, ça, met, ça, ça tape hein, quand même, forcément. Mais ça reste une horde d'infanterie de base. Euh, qui est, vaut 175 points euh, voilà, ensuite on a ici euh, une unité d'infanterie classique, là qui pour le coup sont des gardes du palais euh, c'est une unité d'infanterie, un petit, alors c'est pas une unité d'infanterie élitiste non plus, mais voilà c'est un petit bloc d'infanterie de, de fantassins assez basique euh, ensuite on a des archers alors là, ils sont ils sont pas mal. Ce sont des archers de la sororité. Ils ont droit à un petit mouvement d'avant-garde. Euh, Puisqu'ils sont avant-coureurs. ça, c'est plutôt sympa. Euh, ce qui va permettre de leur... Euh, tout comme les, la chasse sauvage chez les elfes, bah, de faire un mouvement après le déploiement. Euh, voilà pour ces petits archers. Et ensuite, on va avoir une cavalerie. Donc là, ce sont des paladins euh, en régiment. Donc euh, c'est bien un socle de régiment hein, sur lequel on met normalement 10 cavaliers. Là, il n'y en a que 8. Hein comme je vous parlais tout à l'heure de cette échelle qui est, qui est un petit peu petite par rapport aux figurines qu'on a d'habitude, euh, bah les cavaliers forcément euh, plus rapides, euh, solide sur les ébranlements et sur la déroute, une grosse défense Voilà, c'est une, une bonne unité euh, qui, qui, qui peut faire le travail sur le champ de bataille. On intègre ici à la fois un personnage indépendant puisque vous avez la possibilité de jouer des petits personnages qui soient en format fantassin infanterie légère comme ça, en format infanterie lourde donc avec un socle un carré un peu plus gros ou alors on peut même les monter, on leur paye une monture, on leur paye un coup en point donc on, on, on gagne du mouvement on a un socle de cavalier qui est plus grand et voilà. Là je vous joue un prêtre tout simplement qui a donné accès à de la magie comme ça on verra la phase de magie n'est pas intégrée dans ce jeu puisqu'en fait elle est intégrée à la phase de tir et lui il a un sort qui est le soin donc en fait et euh, eh bien à la phase de tir il va choisir une unité amie euh, dans le, la portée de son sort soin et il jettera 3d et sur chaque 4 plus et eh ben il soignera des pv aux unités donc ça c'est ça c'est plutôt pas mal euh, voilà pour ça et enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas jouer un jeu de fantastique sans avoir des grosses bêtes dans chaque, de chaque côté. Et on va avoir un euh, haut paladin sur, euh, sur Griffon. Donc, euh, c'est une unité qui vaut 310 points et elle est quasiment identique au dragon euh, qu'on a de l'autre côté, euh, c'est-à-dire chez les elfes. Chez les elfes, tout à l'heure, je vous ai parlé que les unités avaient beaucoup le... la, la règle spéciale élite qui leur donnait des relances. Cette armée-là a une règle spéciale qui est, qui, que je trouve plutôt cool, c'est la règle spéciale acharnée, euh, qui veut dire que si mon unité est ébranlée et quand une unité est ébranlée, c'est-à-dire qu'elle s'est fait taper dessus, qu'elle a raté son test de morale et qu'elle n'a pas dépassé son seul, de déroute. Euh, elle n'a pas atteint le seuil de déroute, elle est donc ébranlée enfin qu'elle est sur son seuil d'ébranlement et qu'elle n'a pas atteint son seuil de déroute Eh bien elle ne peut quasiment plus rien faire sur le tour, acharné vous permet pour chaque unité au début de tour vous jetez un dé, chaque unité acharnée sur un 3+, elle n'est pas, pas ébranlée donc ça c'est plutôt cool et ils ont aussi une règle volonté de faire euh, qui, leur de, euh, qui leur permet de faire des trucs euh, un peu sympas. j'ai plus le détail et je ne vais pas le détailler ici on le verra sur la partie voilà pour l'armée des hommes, encore une fois là on est un petit peu plus, on est euh, il reste 15 ou 20 pour payer des équipements aux unités et ça on le fera juste après en allant chercher dans les archives des objets magiques de King of War. Le scénario que nous allons jouer est relativement basique pour cette partie de découverte c'est le scénario butin. Vous avez euh, un objectif au centre hein. c'est une table de 48 par 48 donc vous avez donc euh, 120 par 120 cm vous avez trois butins qui valent chacun un point. Euh, et à la fin de la partie, euh, bah, celui qui a le plus de points de butin remporte la partie. Donc 1, 2 ou 3, 0. Tout simplement, il faut savoir qu'on peut aussi capturer ces petites pièces de butin. Mais attention, si on capture ces pièces de butin, cela réduit notre mouvement à un maximum de 5. Et en plus de cela, euh, on perd certains bonus euh, qu'on peut avoir sur certaines unités. Donc, attention à la saisie d'un butin. Euh, et une unité qui a un butin peut aussi le lâcher et quand elle meurt, eh ben, elle, elle dépose son butin. Voilà pour le scénario. Ensuite, au niveau des décors, il euh, y a différents types de décors et avec différentes tailles. J'en ai pas encore parlé des tailles de figurines. Les figurines ont des tailles qui ont un impact sur les lignes de vue. Euh, L'infanterie de base est taille 2, là où de la cavalerie est taille 3 et là où des unités titanesques peuvent être taille 4, taille 5. Euh, on va avoir, on a deux forêts ici et ici qui sont euh, des décors un petit peu de type euh, de type obstacle la grosse particularité c'est à dire que si votre adversaire traverse une forêt pour vous tirer dessus vous allez gagner un couvert donc il va avoir un malus à son jet de touche si normalement il est touché à 4 et qu'il tire une unité et que sa ligne de vue passe à travers un couvert alors il touchera sur du 5 au lieu du 4 ça c'est une première chose et en plus de ça une unité qui vous charge à travers un couvert à tra qui traverse un terrain euh, lors de sa charge ben, est gêné dans sa charge et donc de ce, de ce fait va avoir encore une fois un moins 1 à la touche euh, lors de ces jets de touche à la charge. Et ensuite vous avez aussi des infranchissables, donc les infranchissables c'est très simple, le décor est là. Euh, selon la taille qu'il a, euh, il bloque complètement la ligne de vue. Donc là c'est des murs qu'on estimera de taille 5 par rapport à leur hauteur qui est de 5 pouces, donc il bloque complètement la ligne de vue de, de ce qui est derrière. Euh, et, euh, et ensuite euh, y, On ne peut pas les franchir sauf évidemment Si on a le mot clé vol on a, deux unités dans, on a une unité dans chaque armée qui a le mot clé vol Ce sont les dragons ni plus ni moins euh, Voilà pour ça Et ensuite il y a des petits décors qui sont de l'ordre du, du sympathique et du décoratif Ce sont ces blocs là euh, Qui sont euh, pareil des, des blocs infranchissables Mais qui serviront juste un petit peu pour gêner les déploiements euh, voilà il y a une interaction quand même qui est intéressante avec les décors je préciserai qu'il y en a une aussi qui est toute particulière c'est les collines je n'en avais pas qui permettent de mettre du relief sur la table de jeu donc déjà qui donne un côté immersif assez cool et qui en plus de ça vont donner des avantages à ceux qui sont dessus notamment aux unités de tir voilà pour la table le scénario les décors on a fait le point et on va se retrouver une fois que les deux armées sont déployées Allez, on attaque. On s'est donc déployé le déploiement à Kings of War. C'est très simple. On jette un dé. Celui qui gagne commence à mettre des unités. C'est Kitsuke qui a gagné le G. Il a donc 1000 unités. Et après, on fait ça en alterné. Vous noterez qu'on a des unités qui ont la règle spéciale avant-coureur. En l'occurrence, les archers les so les, les, de la sororité pour euh, les, les basi basilets 1. Les archers... Euh, Elf ainsi que la chasse sauvage. On jettera ensuite encore une fois un dé pour savoir bah, celui qui gagne et qui commence à déplacer ses unités avant-coureurs. Pour le déploiement, alors relativement simple du côté des basiléens, euh, comme on est dans le didactique, hein, je vous explique, le déploiement encore une fois, règle assez simple, on doit se déployer à plus de 12 pouces de la ligne médiane. Je vous ai expliqué le scénario avec les trois butins qui valent un point, qui sont forcément au centre. Il faut donc être à plus de 12 de euh, cette ligne médiane, que ce soit d'un côté, comme de l'autre. Et voilà pour, voilà pour les règles de déploiement. Et maintenant, de notre côté, eh ben, j'ai placé en premier ma horde. J'ai mis derrière mon petit magicien qui peut potentiellement les soigner. Euh, vous l'aurez compris, le but c'est d'aller taquiner éventuellement le centre. Ils sont escortés par ce bon vieux haut paladin qui chevauche son dragon. L'autre escouade d'infanterie donc pour avoir un bloc solide. Euh, les archers... Qui vont logiquement faire un mouvement d'avant-garde Venir se mettre dans le terrain difficile Et ce qui me permettra d'attaquer le tour En leur enlevant le malus du terrain difficile Puisqu'ils feront un halt dans le terrain Et donc vont pouvoir tirer Et puis bah pouvoir saturer tranquillement Sur ce qui leur fait face Là en l'occurrence Kitsuke nous a présenté Ses chasses sauvages Et enfin ma cavalerie sur le flanc J'aime bien manœuvrer la cavalerie Sur la partie test qu'on a fait je l'ai très mal manœuvrée Je l'ai remis sur le même flanc On va voir si je fais mieux que la première fois avec Allez, on passe du côté des elfes. Et du côté des elfes, Kitsuke, dis-nous ce que tu as fait. Quelle est donc cette stratégie que tu mets en place Alors, cette stratégie que je mets en place euh, vise à exploiter euh, les qualités davant coureur euh, de mes archers ainsi que euh, de ma chasse sauvage euh, qui me permettrait de passer les terrains difficiles sans encombrement. Donc euh, je, je compte tout simplement faire des lignes droites, hein, ça, ça ne va pas plus loin. Après, euh, pour mon dragon, c'est pas bien compliqué non plus. C'est que, étant donné qu'il bénéficie de la compétence vol, il peut survoler euh, que ce soit des unités alliées, ennemies, ainsi que euh, des terrains difficiles et infranchissables euh, sans encombre aussi. Donc, euh, cela me permettrait de me mettre à couvert pour un petit moment, ainsi que de continuer à faire une grosse ligne droite quand j'en vois l'occasion. Euh, et par la suite, la baliste a été placée euh, dans l'angle puisque celle-ci a une portée de 48 pouces, ce qui est en soi l'équivalent de toute la table et euh, me permettrait du coup d'avoir en visuel les trois objectifs euh, sans, sans qu'ils soient à couvert, euh, ouais. forcément en tout cas et euh, ce qui me permettrait du coup d'attaquer euh, mon adversaire sans être encombré non plus Yes, j'en profite du coup je vous délivre quelques éléments de règles euh, notamment les lignes de vue qui ont quand même une importance capital dans ce jeu, lorsqu'on tire et qu'on traverse un élément de décor, on offre un couvert. Le couvert, c'est ni plus ni moins qu'à moins 1 sur le jet de touche. Euh, donc voilà, euh, ici je tire à travers, et eh bien euh, j'ai un malus. C'est pour ça que ici la balise, eh ben, elle n'est pas gênée ici par un décor elle n'est pas gênée ici par un décor et elle pourrait éventuellement être gênée par cette forêt là sur ce décor là sachant que la balise a à la base un jet de touche de 4 ce qui veut dire que lorsqu'elle traverse des terrains elle toucherait à 5 et pour rappel c'est deux tirs donc seulement 2 dés donc c'est une chance assez minime de, euh, de faire des dégâts lorsque ça traverse des terrains donc euh, placement judicieux de la part de Kitsuke euh, qui a déjà réfléchi à ses placements on a affaire à faire on a à faire un euh, un Allez, jeune homme euh, stratégique, il va donc falloir manœuvrer finement euh, pour pas se laisser déborder par cette nouvelle génération qui arrive et qui n'attend que ça de nous pulvériser sur le champ de bataille. Là maintenant c'est très simple, on va prendre, je te propose un des chacun, vas-y. Rosie, est-ce que tu nous ferais le plaisir de prendre un dé Tu prends le dé noir ou tu prends le dé blanc Je prends le dé noir. Très bien, j'en étais sûr. Non tiens on en a un pour toi. Ok. okay euh, si vous prenez... qui non c'est pour les avant coureurs pour savoir okay. qui commence à déplacer ses unités. Jetez moi les dés devant moi s'il vous plaît. Allez c'est parti on y va. Et hop euh, c'est donc Kitsuke qui gagne le jet GD et qui va déplacer soit sa chasse sauvage soit ses archers et ensuite nous on déplacera nos archers et après il déplacera sa dernière unité. Ok, les mouvements d'avant-garde ont été faits, c'est très simple, euh, moi j'ai fait 5 pouces tout droit, j'ai fait donc une ligne droite dans ce terrain difficile qui va me permettre au prochain tour potentiellement de déclarer un, move, un ordre halt au mouvement et du coup de ne pas avoir le malus pour tirer dans, un, dans une forêt. Euh, Kitsuke quant à lui a avancé, fait une marche forcée avec sa chasse sauvage donc de 12 pouces, il est allé à un grand tout droit, et il a fait la même chose que Wam. Euh, d'ailleurs il l'a fait d'abord, il l'a fait en premier, euh, il est rentré dans la forêt avec ses archers, et puis bah, comme ça il aura pas de malus. Voilà la configuration de la table avant le premier jet de dé important qui est celui de l'initiative, et l'initiative se règle de la manière la plus noble dans un jeu de figurines. Chacun prend un dé, Kitsuki a le dé noir, Rosie a le dé blanc, et on va, si vous pouvez me jeter s'il vous plaît systématiquement, jetez-moi les dés devant la caméra. D'accord. Rosie s'il te plaît, si vous pouvez me jeter les dés ici, là c'est pour celui qui va commencer la partie. Allez on y va deux. Deux, Rosie fait quelque chose qui est insupportable C'est d'attendre le G adverse Et c'est pas grave, voilà. le karma joue en sa faveur C'est donc euh, les basiléens Qui ont le premier tour On va donc attaquer la phase de mouvement Petit problème technique sur les prochaines minutes J'ai perdu le son des bandes euh, Qui ont été tournées Du coup je vais vous commenter ce qui se dit en voix off Et qui concernait essentiellement l'explication euh, des, des tours euh, du, du fonctionnement hein, de, de Kings of War Donc globalement un, un tour de jeu euh, c'est euh, deux, de, tour de, deux tours de joueurs Joueur A et joueur B évidemment Chaque joueur joue la totalité de son tour Et c'est après au tour euh, du joueur adverse On est donc sur un jeu en alternance pure euh, Et en plus il n'y a pas d'interaction sur les phases de combat de la part de l'adversaire Donc ça c'est important de le dire euh, Je vais donc avoir d'abord une phase de mouvement Ensuite une phase de tir Et ensuite une phase de mêlée euh, La phase de tir comprend la phase de magie, puisque la magie est lancée à la phase de tir. Euh, pour les mouvements, c'est très simple, en fait, euh, quand arrive ma phase de mouvement, je vais déclarer tout ce que je fais avec chaque unité. Il y a différents types de mouvements, halte en avant, euh, le pivot, euh, sur le côté, en arrière, euh, charge, euh, et marche forcée, globalement. Après, il y a des petites subtilités, notamment autour du désengagement, etc. Là, on, va, on rentrera plus tard dans, dans cette, euh, cet aspect géométrique du jeu. Euh, et, euh, et donc, on va, on, va, on va déclarer tous les mouvements, en fait, pour, pour toute l'armée. Euh, la charge, c'est très simple, il faut, faut qu'une unité se trouve en ligne de vue euh, du double de votre valeur de mouvement, et vous pouvez la charger. Donc, euh, par exemple, euh, la, chasse, la chasse sauvage qui a un mouvement de 5 a une charge à 10%. Tout simplement. Euh, les unités qui ont, un, par exemple, un mouvement à 8, comme mes cavaleries, ont une charge à 7, à 16, et il n'y a pas de jet de dés. Je trouve ça plutôt cool, parce que ça permet déjà de se prémunir et de, de structurer, d'organiser le jeu géométriquement, euh, en enlevant une aléatoire sur, euh, sur l'aspect charge. Et, et je, je trouve ça, pour le coup, vraiment très très intéressant au niveau de la stratégie. Euh, voilà. Après, euh, bah, au niveau des mouvements, c'est euh, ça sera un halt pour cette unité-là, pour les archers puisque ça va leur permettre en plus de ne pas avoir de malus pour le décor. Pour eux, les cavaliers, ça sera tout simplement un en avant. Donc euh, je peux pivoter et bouger de ma valeur de mouvement. Et puis pour le gros bloc, euh, ça sera plutôt une marche forcée, euh, dans la mesure où la marche forcée, euh, par contre, m'empêche enfin, de pivoter, c'est-à-dire de faire un tout droit. Euh, voilà, donc là j'ai fait, euh, fait mes mouvements, vous voyez, venez voir passer la, le mouvement. Donc là, eux ont avancé et ont légèrement pivoté, donc je peux pivoter à n'importe quel moment de mon mouvement. J'ai un mouvement de 8 avec ma cavalerie, je peux donc avancer de 4 pas, faire un pivot, réavancer de 4 pas. Voilà. Là, avec ma cavalerie, j'ai un petit peu anticipé les placements, parce que je pense que Kitsuke a fait une erreur d'avancer sa chasse sauvage ainsi, il présente son flanc, euh, et d'ailleurs, je m'arrête deux secondes sur les, les arcs d'une un, empreinte au sol, il y en a quatre, il y a la face avant, enfin il y en a trois en vérité, il y a la face avant, les flancs et l'arrière. Elles sont tranchées par cette diagonale que je vous présente avec mes mains, euh, d'un point à l'autre du socle, et en gros, quand vous chargez le flanc d'une unité, adverse vous avez plus vous multipliez par 2 votre nombre d'attaques à la mêlée, et quand vous chargez dans le dos d'une unité adverse vous multipliez par 3 ce nombre d'attaques c'est c'est juste monstrueux euh, l'impact que ça a en termes de géométrie euh, voilà il y a aussi un intérêt majeur sur les lignes de vue puisque vous n'avez une ligne de vue que sur votre arc frontal et euh, vous mesurez les lignes de vue et les distances depuis euh, ce qu'on appelle la place du chef qui est ni plus ni moins que le point au milieu d'un socle le point au milieu de la face avant, pardon. Donc voilà, là je me suis positionné en me disant il peut me charger puisque je suis à, à, à 10 pouces de, avec mes archers de la chasse sauvage, mais j'aurai ma cavalerie en deuxième rideau pour venir, pour venir l'embêter. Euh, voilà, et, euh, et globalement, après je me suis dirigé vers le centre avec mon gros bloc euh, avec mon gros bloc de, de, de fantassins, de dragons, etc. etc. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer les tirs, euh, avant je peux faire un peu de magie, mais là pour le coup, le, le sort que j'ai de magie, euh, c'est un soin, donc au niveau de la phase de tir, bah, je peux pas faire ce, ce sort là, il n'y a pas d'intérêt, puisqu'il consiste à redonner des PV à des unités euh, à 12 pouces de lui, donc pas de tir euh, pour le mage, le dragon peut tirer, il a un tir à 12 pouces, mais pour le coup j'ai pas de portée, et je dirais même que là, euh, c'est limite si j'ai une ligne de vue, mais j'ai pas de portée, puisque 12 pouces ça reste relativement court, et j'ai mes archers qui peuvent tirer sur la chasse sauvage, c'est... 10 tirs, puisque c'est euh, la capacité de, de l'unité, 10 tirs à 24 pouces euh, qui touche sur du 4 j'ai pas de malus parce que j'ai bougé et tiré, mais j'ai la règle euh, tir stable. Donc dès qu'on bouge et qu'on tire, on a un moins 1 à la touche. Et en plus, quand notre tir traverse un élément de décor, on a aussi un moins 1 à la touche. Mais comme je suis dans le décor et j'ai donné un ordre halt, je n'ai pas ce malus là. Donc je n'aurai pas de malus. Je vais donc avoir 10 tirs qui vont toucher sur du 4+. Là, je vais laisser Rosie jeter les dés. Euh, elle fait un très mauvais jet de 4+, puisqu'il n'y a que 3 touches qui passent. Et maintenant qu'on a touché, il faut blesser. Et pour blesser, on va prendre tout simplement la valeur de défense de l'adversaire. La chasse sauvage a une valeur de 5, ce qui est une très haute valeur. Et donc, euh, je, vais les blesser, je vais blesser, je vais mettre des, des, des blessures à mon adversaire sur du 5 ⁇ Donc, on jette les dés, on fait 2-5 ⁇ sur ce jet-là, ce qui veut dire qu'on va mettre 2 blessures sur le socle de euh, la chasse sauvage ensuite il n'y a pas d'autres tirs, donc on va arriver à la phase de morale de la phase de tir, de phase de tir. et du coup euh, on va prendre les valeurs d'ébranlement et de déroute d'une unité qui sont les, les deux valeurs hein, les plus importantes de ce jeu à mon sens, euh, l'ébranlement de mémoire qui est à 14 pour la chasse sauvage et la déroute qui est à 16 je vais faire un jet de morale, euh, donc je vais jeter 2d6 et je vais y ajouter le nombre de PV qui a de dégâts sur le socle si j'atteins sa valeur d'ébranlement ou je la dépasse, donc 14 ou 15 alors l'unité est ébranlée et elle ne peut quasi. Plus rien faire au prochain tour, elle est très très limitée dans ses actions. Et si j'atteins sa valeur de déroute ou la surpasse, donc en l'occurrence 16 et plus, alors l'unité détruite et disparaît du champ de bataille. Un double 6 est toujours euh, une, une déroute, un double 1 est toujours une réussite. Là en l'occurrence je fais un double, un double 3, donc 6, je rajoute les deux, ça fait 8. L'unité face à moi n'est ni ébranlée euh, ni en déroute, elle est stable tout simplement, donc elle pourra faire sa vie comme elle le souhaite. Vous comprenez bien que l'intérêt va être au fur et à mesure de mettre des PV sur les socles des unités pour, eh bien euh, les pousser plus facilement à la déroute, euh, à l'ébranlement et puis après à la déroute. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, eh bien euh, tout ceci nous amène à la fin d'un tour puisque j'ai pas de, j'ai pas déclaré de charge donc j'ai pas d'attaque de mêlée, j'ai pas d'autres tirs et en fait c'est la fin du premier tour du côté euh, des basiléens. Ce qui nous amène au tour de Kitsuke. On passe du coup de l'autre côté de la table, euh, et donc moi ayant fait la totalité de mon tour 1, c'est maintenant à Kitsuke de, la de faire la totalité de son tour 1, et donc d'activer euh, ses ordres de mouvement, on se retrouve après sa première phase de mouvement. Allez, fin de phase de mouvement, Kitsuke, on va aller de droite à gauche, Qu est quel ordre tu as donné en mouvement Ici Ici, euh, alt Très bien, ici Ici, euh, En avant. Oui, voilà. Tu as en fait avant. un léger mouvement. Il a essayé de corriger un petit peu parce qu'il s'est rendu compte que son mouvement d'avant-coureur le mettait un peu en difficulté, le fait qu'il était allé tout droit. Donc euh, voilà, il s'est un petit peu un petit peu corrigé. Il est quand même à portée, à portée de oui. charge de mes cavaliers si jamais je voudrais les lancer, mais je le prendrai de face. Et il est hors de portée du lance-flamme de... Alors, il n'est pas hors de portée, mais il n'est pas dans l'angle de avant de, de... du crash-flamme de mon euh, dragon ici. Ok, donc en avant, ici, ils ont fait quoi, eux euh, Ici, ils ont avancé afin de suivre un petit peu les archers. légèrement la manœuvre. Oui, ici, halt ici, Le il, dragon, il a pareil, Il a avancé un petit peu, et puis euh, les gardes derrière l'ont suivi. Ok, t'as deux unités qui tirent. Effectivement. Enfin, elle, elle n'a pas de portée, mais t'as voilà. trois unités qui tirent. Eux et eux. Allez, donc, ça va tirer dans quoi euh, ça, ça tire sur les archers. Ah, sur les miens Eh oui. Ok, c'est parti, c'est joli. Donc là, par contre, bah, du coup, j'ai un couvert, puisqu'il tire à travers la forêt. Oui. Donc il a moins un pour toucher. Il a donc 2 dés qui, au lieu de toucher sur du 4, vont toucher sur du 5. Joli. Eh Et oui. t'es élite, je crois, tire. Euh, Et donc, élite tire, tu peux rejeter les 1 sur tes jets d'attaque. Donc c'est pas mal. Hop, petit free Raté. Raté, c'est dommage. Donc il en a une qui passe. Particularité c'est que le Scorpion fait des attaques qui font D3 Donc d'abord il va jeter un D3 pour savoir le nombre de blessures qu'il va essayer de me mettre Vas-y le D3 deux. Il en fait 2 Et maintenant il va me blesser sur ma valeur de défense Qui est euh, de 4 Cependant il a perforant 2 Donc il a plus de à songer de blessure Il va donc me blesser sur du 2 plus oh, On est bon Allez ça blesse sur du 2 plus C'est parti X et eh ben les deux passes, il va donc me mettre tout simplement 2 PV. 2 PV. Il me rend la monnaie de ma pièce sur ce que je lui ai mis. Euh... Ok, on fera les morales à toute fin de phase de tir, hein, on continue. Euh, donc, on a les archers, eux qui balancent 10 tirs et qui vont tirer dans le gros bloc, c'est ça que tu m'as dit euh, Oui, effectivement. Ok, dans ma horde. C'est 8 tirs. Euh, non, c'est 10. Euh, les 8, c'était les, les archers qu'on avait testés la première oui, partie. Pas... Là, tu en as 10. Donc 10 tirs, il n'a pas le malus puisqu'il a tireur stable, euh, il va donc toucher sur euh, du 4+, par contre il est encore une fois élite, et regarde si t'es élite, confirme, mais je pense que tu es élite, donc tu as une reroll roll je de... suis élite, ouais, super, donc euh, ça fait 10 tirs sur du 4+, Reroll les as, tu veux bien me les envoyer là, oh, et eh bah ben, dis donc, on se fait plaisir sur ces petits jets Ok, et euh, mais mon unité d'épéeiste a une défense de 4, il va donc maintenant me blesser sur du 4. Et là, pour le coup, il a plus de bonus d'aucune sorte. Et c'est bien. Ça m'en fait 3. Et du coup, je prends 3 PV sur mon pack de horde d'épéeiste. Il a fini sa phase de tir, il est donc l'heure qu'il me fasse tester au moral. Premier test pour eux, vas-y, jette tes 2d6. Il a 7, 7 et 2, 9, moi j'ai un ébranlement et des routes, si je dis pas de bêtises, à 11 et 13, de mémoire, euh... J'ai 10 et 12, donc euh, ça passe de toute façon, je suis donc stable, je suis stable et j'ai volonté de faire, donc je regagne un point de vie, ça c'est classe, c'est une des règles spéciales de moi, de mon armée, de mon côté, c'est que lorsque je suis stable, je regagne, euh, lorsque je suis, euh, oui, stable, c'est ça, je regagne un PV. Et ensuite, du coup, c'est parti pour cette unité-là, tu me l'as fait tester, encore une fois, 2D, alors là, concrètement, il faudrait qu'il fasse un double 6 pour me faire rater quoi que ce soit, puisque j'ai une valeur d'ébranlement de 20, comme c'est une horde. Donc il faut qu'il se tente un double 6, Ouh, on n'était pas loin, je suis encore une fois stable, je vais donc regagner un PV sur cette unité là. Et on a fini son tour de sa phase de tir, phase de mêlée pour l'instant pas de corps à corps, on se toise un petit peu du regard, fin du tour 1 et on passe immédiatement au tour 2, même manœuvre, mouvement, tir, mêlée, bagarre Allez, tour 2 du côté des hommes. Qu'est-ce que je vais faire Ici, ma cavalerie va déclarer la première charge de la partie. Je vais donc charger je serai sur, le flanc, euh, je serai sur la face de, des unités des euh, guerriers de la chasse sauvage. Avant ça, eux vont déclarer une halte de façon à tirer d'abord, histoire d'attendrir la chair. Et ici, mon unité euh, de euh, horde va juste faire un léger pivot et avancer pour saisir éventuellement un butin. Et tout ce petit monde va avancer légèrement. J'avais une autre option qui était de prendre mon dragon. J'ai une charge à 20 avec le dragon, on va très, très rapidement arriver à la charge, mais en fait j'ai une charge sur son dragon, donc c'est cool, sauf que le dragon il est quand même dur à tuer, on le tue pas comme ça, et si c'était le cas, je me retrouve avec mon dragon en face du sien et potentiellement deux unités de garde du palais qui pourraient venir me chercher de flanc et me faire très mal. C'est donc pas la meilleure option pour l'instant d'envoyer mon dragon au charbon, je vais donc me déplacer en bloc et sécuriser la relique, le butin, euh, voilà pour ça et euh, on se retrouve immédiatement après les moves. Allez, c'est parti, fin de la phase de mouvement, il y a eu deux charges les amis, euh, deux choses particulières, c'est que je vous ai dit qu'avec eux, j'allais tirer là-dessus pour attendre à la viande, sauf qu'on ne peut pas tirer sur une idée qui est engagée, donc vu qu'ils sont engagés par ma cavalerie je ne pourrais pas tirer, donc eux vont plutôt tirer là-dedans, euh, eux ont chargé, donc la charge, c'est très simple, vous doublez votre valeur de mouvement, ils ont une valeur de mouvement à 8, ils peuvent donc charger à 16, il n'y a pas de jet de dés, à partir du moment où votre adversaire est à 16, et vous devez charger la face où vous êtes majoritairement en ligne de vue En l'occurrence c'était la face avant Donc je me retrouve de face Si je réussissais ma charge de flanc Je double mon nombre d'attaques Si je réussis ma charge de dos Je triple mon nombre d'attaques Donc c'est assez monstrueux quand même l'impact de la, de la de, de, de, de, de, Des attaques sur les, les flancs et autres Ensuite ici Marche forcée pour eux Mouvement pour lui Marche forcée ici Eux vont se saisir de la relique Du butin pardon et ils vont le mettre, euh, je, le mets, je dois le mettre sous mon socle et je vais le mettre ici dans le coin-là de mon socle. Euh, voilà. Et ensuite, euh, mon griffon, mon dragon, pardon, a décidé de charger ici. Tout simplement parce que même si je charge là, je ne suis pas dans sa ligne de vue de lui. Je ne serai pas dans sa ligne de vue de lui. Donc, il ne pourra pas me charger mon dragon. Donc, euh, je suis safe quand même pour le, tour, le prochain tour. L'idée, c'est que lui, il va, il va, ce qu'il va aller faire, c'est qu'avec son dragon, il va venir s'empaler ici. Il va d'abord, bah, il ne pourra pas d'abord me tirer dessus. Enfin, voilà. C'est parti les sont lancées. On commence par la phase de tir et on va commencer par la phase de magie à savoir notre médecin ici va jeter son sort sur eux, ses soins. Là, c'est très simple, phase de tir, le phase de tir pour passer un, un sort, c'est sur du 4 plus. En l'occurrence, son soin, c'est soin 3, donc je vais jeter 3D, Rosie va jeter 3D et sur chaque 4 plus, je guéris un PV. C'est parti, il m'en faut deux minimum Rosie. Et on est guéri On a qu'un. Et on en a qu'un, et bah on, gagne, on, on regagne un PV. On était redescendu à 2 grâce à la volonté de faire. Et là, on va repasser à 1 grâce à notre sort de soin. Ensuite, niveau tir, ici on va envoyer 10 tirs dans la baliste. Et on aura fini notre phase de tir. Valeur de touche de 4+, c'est parti, 10 dés sur 4+. Ah, beaucoup mieux que tout à l'heure. Ok, très très beau 4+, même. Et la blessure sur du 4+, encore une fois. Sauf que comme on est vicieux, on relance les as. Allez, un max de 4+, plus du côté de Rosy. Oui. C'est pas mal du tout. Le 2, le 3 sont un échec et tu un 1 que tu relances. T'avais ah, oui. un 1, 1 que tu peux relancer. Ah, 3. Ok, me casse les décors en plus. Et ça passe. Ça nous en fait 5 blessures de passer sur le, la baliste. Euh, Est-ce que, est que Kitsuke veut bien nous mettre un petit 5 à côté de sa baliste, s'il vous plaît Oui, monsieur. T'as une valeur de déroute et des branlements de combien avec euh, 10-12. Oh, il y a moyen de l'éclater sur ce tour. Mais d'ailleurs, on a fini nos tirs. Rosie, tu oui. vas jeter 2 dés, et tu vas essayer de faire la plus grosse valeur. On va essayer de faire partir au moral l'unité de scorpion de notre adversaire. Bouh Elle fait 11. On y ajoute 5, ça fait 16. Valeur d'ébranlement de... 10. De 10, et valeur de déroute de 12. On a donc égaler ou, ou, super, ou, ou, ou dépasser la valeur de déroute, ben l'unité est décédée et Kitsuke peut l'enlever de la, de la table. Ok, on attaque la première phase de mêlée, on va activer nos cavaliers qui vont taper sur la chasse sauvage qui a déjà perdu 2 PV. On a 16 attaques avec ce régiment là, on touche à 3+, plus. Donc, euh, donc Rosie va jeter 16 dés qui touchent à 3+. Plus. Ensuite quand on va blesser, on a une défense de 5 pour eux, sauf que nous on a charge dévastatrice 2, donc on aura plus 2 à notre G, ça veut dire qu'on va blesser sur du 3+, donc touche à 3, blesse à 3 sur 16 D, c'est parti, la touche à 3+, des cavaliers, Ouh. ok et maintenant on balance euh, les jets de blesse, c'est parti, donc tout ça a touché et on blesse donc, sur du à 5 compte. mais qui devient 3 puisqu'on a, a charge dévastatrice 2. Ok, ça fait donc, euh, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, on met donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on met donc 9 PV sur cette unité qui en avait déjà 2, ce qui veut dire qu'elle passe à 11 PV perdus. La séquence de combat est terminée, immédiatement, test de morale, on va donc jeter 2 dés, c'est nous qui les lançons, c'est parti, il faut un gros score eh bien écoutez, elle fait 7, 7 et 11, euh, 18, on vient donc de pourfendre, donc déroute, puisque sa valeur est de 15 et 17 je crois. Non, 14 et 16. 14 et 16, donc on vient de passer la valeur de égaler ou, ou dépasser la valeur de déroute, on vient donc de tuer la chasse ch sauvage. Quand on a détruit une unité en mêlée, on a le droit à plusieurs types de mouvements, on peut soit avancer d'un des 6 par contre, on est obligé de faire la valeur de D6, ou alors on peut se déplacer sur les côtés ou en arrière de d'un D3, mais on est obligé de faire la valeur donnée, ou alors on peut tout simplement pivoter. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mouvement de flanc d'un de, D3, et comme ça, on va capturer la relique. Est-ce que tu veux bien jeter un D3, s'il te plaît, Rosy Jette un D. Un dé. Un dé qu'on va diviser par deux en arrondissant... Au supérieur donc 3 euh, ça fait deux pas de, de décalage donc on va pouvoir se décaler de deux pas je le ferai juste après par contre là on va lancer les attaques de notre dragon sur les gardes du palais royal là on a d'idées avec le dragon qui vont toucher sur du 3 c'est parti on a toujours pas de relance parce que c'est pas le thème de notre armée et ensuite normalement ces gardes là on les blesse sur du 4+, mais comme nous on a euh, perforant 3 euh, ou 4, on va le blesser sur du 2. De toute façon, on ne peut pas faire mieux que 2, donc vas-y. Allez, on jette 5 dés, et sur du 2, on met des blessures. Il y a un As, on va donc mettre 4 blessures sur le pack de garde. Séquence de combat terminée, on va donc faire la séquence de morale. On a mis 4 dégâts, il a une valeur d'ébranlement à 15, de déroute à 17. Et donc on va jeter 2 dés. On fait 7 et 4, 11... Il est donc stable, pas de souci pour ça, il est serein, et ça s'arrête là. On a donc fini notre tour, je vais juste faire mon petit mouvement de décalage et on passe maintenant la main à Kitsuke. Ok, phase de mouvement du tour 2 de, de Kitsuke, qu'est-ce que tu vas faire Ici. Ici, euh, ben, contre charge, ça s'appelle. Contrecharge. Ouais, alors contre-charge, c'est très simple. C'est si vous êtes déjà engagé, et eh bien euh, vous pouvez contrecharger. Ça veut dire que vous allez taper en mêlée sur cette unité-là. Euh, vous pouvez, il pourrait aussi éventuellement se désengager euh, et recharger mais ça n'a aucun intérêt puisqu'il gagne rien du tout de particulier euh, il pourrait tout simplement se désengager mais ça n'a pas d'intérêt non plus parce que du coup il ne peut pas me taper et moi au prochain tour je le rechargerai donc le, les phases de désengagement et de ce séquençage là c'est intéressant quand il y a du multicore à corps, quand il y a plusieurs socles etc, là en 1 contre 1 il a tout intérêt à contrecharger, il va donc envoyer la réponse à mon griffon ici qu'est ce qui va se passer ensuite euh, il va se passer que je vais juste avancer un petit peu histoire de me positionner un minimum plus apporté on va dire et euh, pour le dragon ensuite on va charger euh, la grosse unité qui a l'air d'être l'unité tanky de son armée euh, afin d'essayer d'aller la pulvériser comme il est en train de faire avec mais Garde. Bien, on a donc atta attaqué la phase, fini la phase de mouvement du tour 2. Le dragon a fait ce qu'il a dit, il est venu charger. Les archers ici ont légèrement avancé. Euh, et pour laisser la place au prochain tour, notamment à eux qui vont venir chercher le flanc de mon dragon à moi. Et, euh, et puis voilà, on a fait le tour. Hein, et donc les archers vont pouvoir tirer, ils vont tirer sur les cavaliers. Euh, vu que du coup il n'a pas fait halte, et ben il va avoir le moins 1 de son. De son, de son décor difficile, il va donc me toucher à moins 1 Et, euh, et c'est bien tout Donc t'as 10 dés, c'est parti euh, Qui sont sur du 5 du coup si j'ai pas de bêtises C'est parti, 10 tirs d'archer dans mes cavaliers Sur du 5 Et toi tu es élite, donc tu relances les as T'en as 2 oh, Des stats bien fortes Il ouais, y en a que 2 qui passent, relance relance relance vas-y Il y en a 2 qui passent, deux qui passent. Oh. Toujours 2 qui passent Et tu vas me blesser sur du 5 parce que j'ai une défense de 5 avec mes cavaliers, tout simplement. Est-ce que tu vas me faire un full fail hey C'est un full fail pour sa phase de tir. Il peut donc immédiatement attaquer sa phase de mêlée. Il y a 10 taquets de dragons qui partent dans mes guerriers là. Et il y a 12 taquets de garde, de garde qui tapent dans mon dragon. Tu tapes avec qui en premier On va commencer par le dragon. dragon. Allez, c'est parti. Tu vas donc toucher sur du 3. Relance des As parce qu'il est élite en mêlée. Et après, il va me blesser sur du 2. Désolé. Euh, sur du 3, donc il y a tout qui passe sauf deux as, donc tu peux les relancer oui, puisque t'es élite. Vas-y, oh, oh. Oh. double as, reroll, double 2, c'est vraiment pas mal comme performance. <rire> Et maintenant il va me blesser, donc ma valeur de défense est de 4, sauf qu'il a fa charge dévastatrice 3, donc il a plus 3 à la blesse, donc il blessera sur du 2 quoi qu'il arrive, Un 1 étant toujours un échec, évidemment. Il met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en avais perdu 100%. une, euh, donc je passe à 9 PV perdu pour cette unité. Allez c'est parti, on fait la déroute dans la foulée, il jette 2 dés pour savoir ce qu'il va me faire au moral. Il y a un 6, ça fait 7 7 et 9, ça fait 16 J'ai 20 d'ébranlement, 22 de déroute Je ne suis donc stable Et comme j'ai volonté de faire, du coup je récupère un PV Je passe de 9 à 8 Du coup on passe au deuxième corps à corps Les, euh, les gardes, alors on avait on on a oublié de vous le dire Mais c'est sur eux qu'il y a une relique Un objet magique qui permet de s'activer une fois dans la partie et qui va te faire gagner le vicieux. Je pense que c'est le bon moment pour l'utiliser. Oui, donc comme vrai. ça, tu vas gagner la relance des 1 à la blesse. Tu vas donc toucher sur du 3, relançable à la, les 1 à la touche, puisque tu es élite mêlée. Et ensuite, tu vas blesser sur du 5. Tu as charge dévastatrice 1, donc tu blesseras sur du 4. Relance des 1 à la blesse. Euh, voilà, tu as 12 dés dans ton régiment. C'est parti. Donc sur du 3, reroll des As. Ok, oh. deux As, c'est un beau G, il n'y a qu'un 2. Parfait. Et ça blesse sur du 4, oui, j'ai du 3, je crois. Ça blesse sur du 4 et c'est reroll les As. Wow. Oh. Il oh. y a un As. Allez les trois sont des échecs aussi, tu les as pas enlevés Oui, c'est vrai. Et ça fait 5 PV sur mon griffon. Ok, j'ai donc perdu 5 PV sur mon griffon. Et et donc c'est parti pour le tasse de morale qui est jeté par le joueur opérant. Pas du tout, c'est un 5 Je suis donc stable et j'ai volonté de faire Je récupère un PV si tu veux bien me remettre un petit câble s'il te plaît euh, Oui bien sûr Et on a donc fini le tour 2 On passe au tour 3, vous avez vu ça va très vite Et donc on va attaquer les mouvements Du tour 3 euh, Ici contre attaque Ici il va soigner cette unité eux vont sans doute se réorienter, pivoter et se préparer à une charge pour le tour 4. Euh, eux vont se réorienter, eux vont tirer sur personne parce que j'ai plus de ligne de vue. Et euh, notre bon vieux dragon va contrecharger sur les gardes du palais. Allez, le mouvement du de tour 3, comme je vous ai dit, les cavaliers sont mis en place, eux ont légèrement avancé, ils n'ont pas de cible, eux ont fait la moitié de leur mouvement en pivot, ils ont fait un petit pivot sur place, des pas chassés, on appelle ça, euh, contrecharge, contrecharge, phase de tir, on a quand même de la magie, on va jeter soin sur notre unité de vas-y c'est parti, 3D sur du 4+, on soigne des PV, on a réussi 1, on passe donc de 8 à 7 PV, ça c'est cool, et ce qui va nous permettre de contrecharger directement, on va commencer... Par notre griffon qui va jeter 10 dés contre les gardes euh, du palais. Allez, c'est toujours la même chose. 10 dés sur du 3+, sur les gardes royaux. Oh Rosie elle nous fait des jets de fou. Et maintenant, tu vas blesser sur du 2+. Va-t-elle nous faire un jet de folie, encore une fois Pour pourfendre ces gardes royaux sur du 2+, un As, un deuxième As, je vois. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 blessures supplémentaires. T'en avais pris 4, tu es donc à 10 Prépare donc ton jet de morale, Rosie. vas-y, 2D, c'est parti, pour voir si on les tue. Ouais, 10 et 8, 18, est-ce que c'est la DD, est-ce que c'est la DD, est-ce que c'est la déroute Je pense que tu as à 15-17. Je suis à 15-17. Donc on dépasse, et on est, ou on égale ou on dépasse le seuil de déroute, on vient donc de pourfendre les gardes royaux, ce qui va nous permettre de faire un mouvement de pivot euh, sur place, et on va juste faire un mouvement de pivot avec le dragon pour se mettre face à la charge qui va arriver des autres gardes. Ok, contre-attaque des épéistes. On a 25 dés. On touche à 4. On blesse à 5. C'est parti. On voit la salve. vas Sur du 4. Ok, tout ça s'est passé. Maintenant, tu blesses sur du 5. Vas-y. Sur du 5, c'est pas difficile. Allez, on met combien On en met... 1, 2, 3, 4, 5... 5 PV, on met sur, euh, sur le 5, dragon. Hein. C'est sûr du 5, ouais, donc ceux-là sont pas bons. On vient donc de mettre 5 PV sur le dragon. Du coup, on le fait test au moral pour savoir si on le tue. On jette 2 dés. Allez, 2-6. Ah. Non, ça fait 4. Et 5, 9. valeur de débranlement à 15 et 17. Donc, on est bon. On tient. Euh, et ce qui veut dire qu'on a fini notre tour. On laisse la main à Kitsuke. De toute façon, ça va être ici contre-attaque. Ici, charge, et il restera éventuellement les tirs de E sur euh, les cavaliers. Je pense qu'on est bon, kitsuke, on fait ça euh, C'est à peu près ça. Ok, c'est parti Ok, donc petit changement de plan. Il a décidé de ne pas tirer, il a plutôt chargé. En plus, il est euh, il est éclaireur, donc il n'aura pas le, bonus, le malus de gêner. il Faut savoir que quand on charge à travers un décor, on a moins 1 à la touche parce qu'on est gêné. Donc, eux sont éclaireurs, ils n'ont pas ce malus là. Par contre, il y en a qui ne sont pas éclaireurs. C'est les gardes du palais qui vont taper sur le griffon, euh, sur le dragon. Par contre, eux seront gênés, donc ils auront un moins 1 à la touche. C'est parti, on commence par où essaie, T'essaies de sortir cette unité là Mais ouais, avec les archers. Je vais finir, hein. Alors, particularité euh, et différence entre le tir et le corps à corps euh, le corps à corps, je vais tester à chaque fois qu'il va m'attaquer. Donc, il va m'attaquer ici, on va tester au moral il va attaquer ici, on va tester au moral. Là où au tir, en fait, plusieurs unités peuvent tirer sur la même unité on ne teste qu'une seule fois à la fin de la phase de tir. Ok, c'est parti, les archers, ils ont 10 attaques ils vont toucher sur du 4. La lance du corps à corps. Ils sont élite encore à corps aussi ou pas Non, pas okay. Donc c'est sur du 4, t'en as... C'est sur du 3. Ah, t'es sur du 3 en plus sur du 3. Ah ouais, t'es chaud toi. Hop, Bien joué, et tu vas me blesser pour le coup sur du 4, sur ma valeur de défense. Et il y en a une, deux, et trois de mieux. Je suis donc à 7, je passe à 10. Et tu peux immédiatement nous faire tester puisqu'on est sur la fin d'un combat. F Allez, 10 plus 2d6... Et... Et... Oh Alors, il faut savoir que le double 1, parce qu'il y a des situations, par exemple, dans laquelle où moi je pourrais être avec un nombre euh, de dégâts qui est supérieur, égal ou supérieur déjà à mes valeurs d'ébranlement ou de déroute, dans quel cas le double 1 est toujours euh, une réussite au morale pour moi, et inversement le double 6, même s'il ne peut pas m'atteindre à mon seuil de débranlement dé, ou de déroute, le double 6 lui permet de toujours me mettre en galère. Voilà, mais comme je vous l'ai dit au corps à corps, à chaque fois qu'il y a une fin d'une séquence de combat, on teste. Donc là, on tapait, on testait, et le dragon, il va refaire un petit J'ai peur, je ne vous cache pas, je pense que le dragon risque de me laisser sécher. Il y a de fortes chances, et le dragon met 10 taquets qui vont toucher à 3, reroll des as et blesser à 2. Et belle remarque de Rosie qui a suivi la partie, qui nous a rappelé notre volonté de faire, puisqu'on a été stable sur le jet, du coup on passe de 10 à 9. Allez vas-y, Didier, sur du 3, reroll des as. Ok, un As que tu peux relancer, les deux sont des échecs bruts. Ok, asrirolas. Oh, ça nous rappelle euh, à la chaîne, celui -là. Bienvenue dans la famille, il était déjà, donc bon, c'est normal pour toi. Et maintenant, c'est sur du 2. Ah, là, ça va piquer. Allez, un maximum d'As. Il y en a deux As, donc ça fait 5 blesses supplémentaires. On est à 9, on passe à 14. N'oublions pas, on est à 20 et 22 en valeur de déroute et d'ébranlement, donc 14, ça veut dire que sur du 6, 7, on est ébranlé, et sur du 8, on est en déroute, mais euh, il va nous faire un petit score, le Kitsuke, parce qu'il est, il est, il est bon et généreux. Allez, c'est parti Mouret, pauvre fou Il nous fait un 6, ça fait qu'on est à 20, on est donc ébranlé On est ébranlé, particularité, on est une unité qui est acharnée, donc au début du prochain tour. Si on fait un 3, plus et Rosie va le faire, puisqu'à la partie précédente elle les a toutes réussies, elle va réussir, et du coup on ne sera pas ébranlé, on pourra taper. Bref, allez, ici, même séquence, donc là c'est les, les, hum, les gardiens qui vont jeter leurs 12 attaques, qui vont non pas toucher sur du 3, mais sur du 4, puisqu'ils ont le moins 1 dans, leur, dans le cadre de leur charge gênée. C'est parti, c'est sur du 3, et après, euh, donc sur du 3, reroll les as. J'ai une famille qui sait pas jeter les GD, c est, c est vous, vous les excusez, hein, je me <rire> Allez, c'était sur du 4, pardon, ouais, oui. les 3, t'avais un 3. Non Oui, je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé oui. Ok, t'as fait un très beau jet, là, T'es un vrai coquin. Allez, foire, toi. Allez, et là, normalement, tu me blesses à 5, mais t'as plus 1. Ouais, donc t'es sur à du... 4. Oh, mais dis donc, c'est ultra violent, ce que t'as fait, là. Eh. As, tu m'as mis 7 PV supplémentaires, on est passé de 4 à 11, c'est chaud pour le... Pour notre dragon, en fait, je ne m'attendais pas. Tu as, as, as beaucoup trop bien touché. Donc, vas-y, bah, on est à 11. Euh, 2D. Vas-y, mon, vas mon petit 2D. Kitsuke. Yes. 2D. 7. 7 et 11. 7 et 11, 18. 18. Euh, je crois même que je suis en déroute. Ah non, non, je suis en 17, 19. 17, 19. Donc on est aussi ébranlé. Et tu peux nous mettre donc. Euh, non, bah, il faut juste qu'on mette un token ébranlé. Eh oui. euh, donc en fait, cette unité est ébranlée. Cette unité est ébranlée. On va passer euh, à la fin du tour euh, 3 de Kitsuke et on passe au tour 4. Ok, euh, tour 5 côté euh, des basiléens, on commence le tour avec la règle acharnée parce qu'on est des mecs des terres de fou. Euh, on est Alors normalement on est ébranlé, ce qui veut dire qu'on ne peut faire que très peu de choses On peut éventuellement euh, se désengager et euh, éventuellement faire des mouvements de pivot Mais du coup je ne peux pas contre-attaquer, je ne peux pas charger, je ne peux quasiment rien faire Donc en gros je ne pourrais pas répondre dans le corps à corps, ce qui est très embêtant Mais comme on est acharné sur du 3+, et c'est la même chose pour notre dragon d'ailleurs, mais comme on est acharné, sur du 3+, on va pouvoir s'activer. Allez, Rosie, c'est parti, premier jet de dés pour les épéistes, est-ce que tu les sauves oh C'est un énorme masque des familles, on reste donc ébranlés comme des glands et on va rien pouvoir faire. Ok, maintenant sur notre dragon, c'est parti, sur du 3+, aussi. Encore un. Ah oh. Ok, on va pouvoir au moins répondre avec le dragon. C'est chaud, mais eux vont pouvoir rien faire. Euh, à la limite, on va juste... Se... On va juste... Euh, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va réfléchir deux secondes. On se retrouve à la fin des mouvements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cavaliers qui vont venir se faire un dragon. Ça, ça va faire très Allez, fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé Les archers se sont avancés de 5 pouces et anticipent peut-être une bagarre ici. Euh, alors, fait notable sur les mouvements de eux. On a fait un mouvement de retraite. Donc, on est, on est allé à à plus d'un pouce de nos camarades. Et ensuite, on a donné un des seuls ordres qu'on peut donner sur ce tour-là, c'est-à-dire euh, de côté. Donc, j'ai fait, j'ai pu faire un, un mouvement de deux ennemis de côté. Euh, ce qui me permet, vu que le dragon est engagé avec mes cavaliers, au prochain tour, je vais me reprendre évidemment eux dans la mouille. Mais du coup, euh, il pourra pas me charger avec... Euh, il pourra pas multicloser avec son dragon. Soit eux, soit eux, il va devoir faire des choix. Euh, voilà, bref. En tout état de cause, les amigos, on va commencer déjà par une phase de magie qui va être ici et on va jeter le soin sur nos épéistes. C'est parti, 3D. Pour chaque 4 plus, on récupère un PV. Ok, bien joué, il y en a deux. On était à 20, on passe à 18. Phase de tir terminée. Phase de mêlée. Notre dragon va taper dans les gardes royaux. Les gardes du palais, euh, d'idées, on va toucher sur du 3, c'est parti. Oh, est-ce que c'est pas un gros full touche des familles qu'elle nous a fait, Rosie Rosie, elle est énervée quand elle tape avec son dragon. Hein. La chevaucheuse de dragon, vous pouvez la mettre dans les commentaires. N'hésitez pas, euh, hashtag chevaucheuse de dragon, c'est notre petite Daenerys à nous. Euh, alors attention, ce Daenerys finit pas ouf ouf non plus. Hein, donc, euh, donc voilà, allez Dracarys, Rosie, maintenant tu vas blesser sur du 2. Est-ce que tu nous fais un full touche, full blesse Si tu fais pas d'as, mes respect, je fais la vaisselle ce soir. Full as Oh merde, je fais la vaisselle. Ah si, un as <rire> <C 'est... rire> Tu feras quand même la vaisselle. <rire> Il y a donc 11 blessures qui passent sur les petits gardes royaux. Ah. Correctif, je m'emballe, je m'emballe, c'est 9. Si on a raté un seul dé sur la totalité des G, on a 10 touches. 9, allez, tu nous jettes 2 dés pour la déroute Va tu mettre en déroute cette unité Attention 6 et 6 6 de... et 1, 7 7 et 9, 16, à mon avis tu es euh, ébranlé, je pense. 16, je suis effectivement ébranlé. Puisque tu as 15 et 17 en... Effectivement. Ok, donc il est ébranlé avec cette unité-là, ça veut dire qu'au prochain tour il ne pourra pas nous taper sur le dragon, ce qui nous arrange un peu parce que le dragon il n'est pas ouf non plus en termes de... Hein On s'est a... bien compris euh, d'ailleurs on, on a fait un test de oui on était on était, en... était branlé avec oui. ok et maintenant on attaque les cavaliers on va donc jeter 16 dés et non on va pas jeter 16 dés les amis 32. parce que on est sur la face du flanc on multiplie par 2 on va donc jeter 32 dés comme on n'a pas 32 tu vas faire 2 fois 16 ok donc première salve de 16 dés donc eux vont charger sur le dragon on a dit donc 32 attaques qui vont toucher à 3 plus et euh, c'est parti euh, vas-y donc les 16 premières sur du 3 plus donc sur les 16 premières touches, ça ça passe Et elle va de suite faire ses blessures Défense de 5, charge fracassante 2 Donc euh, on blesse à 3 C'est parti Bon oh, je pense qu'on va le défoncer J'avais pas capté, capté qu'on allait les trucs comme ça aïe, aïe. Allez tue le dragon ennemi Rosie tue le 1. C'est sur du 3 donc les deux sont des échecs Ok Donc là sur les premiers 16 dés tu mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, il avait déjà perdu 5 PV. On est donc à 17. Et maintenant, tu fais la deuxième salve. Je pense que ça ne sert à rien de faire la deuxième salve puisqu'on va atteindre forcément euh, au-delà de son niveau. Donc, en fait, il ne faudra, faudra pas faire de double 1. Sinon, il va prendre un forfait. On va quand même la faire euh, au cas où. Euh, juste histoire de rigoler un peu. Full 1. Tu rebalances les, rebalance les 16. Sur du 3 et sur du 3. Et les blessures sur du re 3. Ok, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9. On était à 17 tué à 20, euh, 26 PV perdus. Rosy, il a un test de déroute. La seule chose qui peut le sauver, c'est un, un double 1. Un double 1. Non, il n'est pas mort. Pas de double 1, Rosy. Te foire pas Oui, elle a fait 7. On vient donc de pourfendre le dragon. Il est mort Il oh. est mort. Ah Alors, petite, petite particularité qui est intéressante. Le dragon, est-ce qu'il a le mot-clé indépendant Je ne pense pas. Parce que euh, de mémoire, lorsque j'ai lu les règles, quand on tue un personnage indépendant, on peut potentiellement réenquiller une charge derrière. Mais je crois pas que le dragon soit indépendant. Kitsuke vérifie dans le livre des règles. Euh, en attendant, on va quand même faire un mouvement... Euh, on va faire un mouvement de quoi On va faire un mouvement de Il indépendant, il est draconique. Ok, donc il n'est pas indépendant. S'il avait été indépendant, on aurait pu, dans la foulée, faire le mouvement de D6. Et si on arrivait en portée d'engagement, on retapait sur eux. Et en plus dans le flanc. Donc on, on terrassait deux unités à la foulée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste avancer d'un gros D6. Je te laisse faire un petit D6, Rosy. Un seul. Un seul, vas-y Ok, bah 1, donc on va avancer juste d'un pouce ici. Oh, tu bien. peux maintenant euh, jeter, on, on, on les a fait eux Je sais plus, on l'a fait taper lui Si on l'a fait. Ah oui, tu l'as déjà fait taper. Et on, a, on, a, on les a ébranlés On l'a oui. réussi. Ok, donc on arrive globalement à la fin de notre tour, on va juste avancer eux de 1 et on passe au tour 4 de Kitsuke. Donc, euh, ça risque sans doute d'être le dernier tour pour Kitsuke, puisque vous avez vu qu'il n'a plus que deux socles, dont 1... Qui est ébranlé Qui va donc pas pouvoir taper sur le dragon Et le dragon va pouvoir taper en retour sur notre dernier tour Donc en gros ils vont se faire défoncer par le dragon Il lui reste à faire quelque chose de beau Avec du panache C'est défoncer Nos fantassins Qui sont déjà dans le mal Il va donc balancer ses 10 attaques Il va toucher à 3 Reroll des as Blesser à 4 et il va ensuite nous faire tester. Normalement, on a déjà perdu beaucoup de PV. Hein. On a 18 PV perdus, donc il y a de fortes chances qu'il nous mettent en déroute sur cette attaque. C'est parti, mon Kikitsuke Oh On a un petit as. Tu es d'élite. Tu es l'élite L'élite des je elfes. Alpha d'élite Ok, l'élite, elle est au tir. Et, et okay, oui. bien joué. Sur du 4. Allez, max de 4 pour Kitsuke. Oh, tu ne fais rien. Tu ne fais donc pas de blessure. On n'a donc pas de test à faire. Euh, bah En gros, je pense que ça va clôturer la partie. Ah, tout simplement, oui. puisqu'en gros, sur notre dernier tour, on va pouvoir, avec la cavalerie, euh, bah, vous l'avez bien compris, hein, de flanc ici, euh, on a arraché un dragon, on n'aura pas de mal à arracher 10 gars. Et ici, on va terminer cette unité-là. Ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, on aura euh, une et 2 deux, euh, deux butins de guerre, et 0 du côté des elfes, ce qui fait 2-0 pour cette fin de partie. Bravo à toi mon Kitsuke mmh. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette partie euh, test, découverte, didactique, un petit peu de Kings of War. L'idée ici était vraiment de vous présenter la totalité de ce que propose le gameplay. Je vais commencer, donc comme je l'ai dit, hein, on était sur une partie euh, qui a un objectif euh, sympathique. Et donc, victoire, défaite, peu importe. Après, vous comprenez, pour Kitsuke, c'est un petit peu dur la défaite face à l'écran. Mais c'est bien, ça forme, c'est formateur. Euh, par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir euh, ton avis, Kitsuke, Et bah... sur, euh, sur ce jeu. Est-ce que bien... tu peux nous partager ton avis Eh bien. bien, écoute, pour une fois qu'on me le demande. Euh, concrètement, à mon avis sur le jeu, c'est plutôt simple à prendre en main. Ouais. Euh, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Euh, si ce n'est que, euh, bon, quand on est sur la première fois, il faut checker tout le temps euh, les... Comment dit, les troupes, etc. pour savoir leur... Euh, leur stats, euh, Ouais, leur start, etc. Donc c'est... Bon, classique, hein, mais bon, voilà. Et sinon, le jeu est simple d'accès, donc franchement, bah, quelqu'un de mon âge, ça va... Vraiment... Ça passe. Ouais. Ouais. Ouais. c'est cool. En plus, je précise hein, que es du coup... Euh, même, même, même, si es dans la, même si tu vis au quotidien avec la famille créative Wargame, tu n'es pas du tout euh, joueur de Wargame. Donc, euh, c'est un, un, un jeu que tu découvres et tu n'as pas forcément la l'appréhension habituelle de te retrouver sur la manœuvre géométrique, etc. Effectivement, je suis un gamer Et c'est un gamer avec des manettes, ouais, ouais, ouais, et là on est plutôt ouais. sur du gaming, avec ouais, des dice... Alors ouais, ouais, ouais. Ah, Rosie, elle est pas du tout wargame, mais de ouf C'est pour ça qu'elle était là surtout pour jeter les dés, et tu as eu un gros mojo sur les dés. Oui, une euh, fois À ma ouais. chance Toi qui as observé un petit peu le truc de, de, de loin, qui, là pour le coup qui est... En plus de ne pas être une wargameuse, tu n'es pas particulièrement attirée par les univers médiéval fantastiques, ce pas forcément ta cam. Euh, Qu'est-ce que toi tu as pensé globalement de nous voir jouer ben Pareil, je trouvais ça super fun et accessible en fait. Ouais. Et ça c'est cool parce que quand on a affaire à des jeux comme ça et qu'on ne connaît pas du tout, et ben au moins ça incite ouais, à facileur, jouer, à participer, à... voilà. Donc je trouvais ça vraiment fun et c'était cool de nous voir jouer. Et, et d'avoir Est-ce que tu es contente d'avoir gagné contre ton oui propre fils. Oui Effectivement, je me suis fait sympathiquement déboîter. Mais je précise que euh, pour la phase test euh, que nous la avons qu fait, fait la partie que nous avons fait à jour, c'est quand même lui qui a gagné. Donc, euh, vrai. Un vrai. partout, il, il a joué, il a au <rire> boulot aussi. Il a jeu un bonbon. partout, un partout, dans le centre. Euh... Du coup, moi, ce que je vous invite à faire dans les commentaires, si vous voulez voir la revanche de la famille Creative Wargame, vous le mettez dans les commentaires, vous nous dites, on veut la revanche pour Kitsuke. Voilà, hashtag revanche pour Kitsuke, un maximum dans les commentaires si vous voulez voir un deuxième épisode de Rapport de Bataille Kings of War. Si c'est le cas, encore une fois, hein, jouez le jeu, les commentaires, les likes, ça interagit bien avec la vidéo, si ça marche bien, je m'engage, on fait un deuxième, mais plus gros format, avec plus de troupes, ça sera encore plus intéressant à manœuvrer, etc. Et plus difficile à gérer. Plus difficile à gérer aussi, ouais. du coup. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, honnêtement, je vous donne mon avis sur le jeu. Je le trouve, pour le coup, bah, vous, avez, vous avez vraiment mis l'accent sur ce qui me semble être le point fort de ce jeu. C'est l'accessibilité. Les règles sont relativement simples et instinctives. Il y a quelques euh, aspects qu'il faut nuancer par rapport au couvert, les lignes de vue, etc qui nous ont nécessité à un moment ou à un autre de la partie à se dire, ah, est-ce que je peux faire ça On va aller voir dans les règles si le wording l'autorise. Euh, et, euh, et en l'occurrence, bah, oui, non. Ça, après, c'est les... les... aussi, c'était assez simple. Ouais, effectivement, c'était assez simple. Donc ça, c'est les situations de jeu qui, qui se génèrent pendant la partie. Mais globalement, c'est plutôt cool. Après, il faut vraiment voir sur... Euh, du coup, la lecture de fond un petit peu plus quand on va gonfler les formats, qu'on va se retrouver sur une grande table, où il va y avoir potentiellement plus de facilité à aller chercher les flancs, tout ça. Euh, comment ça se manœuvre stratégiquement, là ça devient intéressant. Je réitère, mon premier avis sur le jeu était que le gameplay était bon. Je remets une couche pour vous dire que le gameplay est bon. Gros avantage, vous n'avez pas besoin d'acheter des figurines pour tester. Pour commencer le jeu, vous avez besoin que de ce bouquin, pas besoin de vous procurer un hein, des starters. Euh, alors le starter... Qu'on a reçu, qui nous avait été envoyé par Mantic, euh, qui est Tempête dans les Comtés avec les Orcs de la Faille et les Halflins. Et là, il y a un autre starter qui sort, cette fois-ci, avec euh, les Ogres et euh, les. les, euh, les, les... J'ai plus le nom de la faction, mais il y a Poussière dedans. Oh, Poussière d'étoile, peut-être Non, pas Poussière d'étoile. Ah, euh, boule de Poussière. Oh <rire> <rire> Non, c'est la faction, c'est les morts vivants. Euh... On remettra le nom sur la vidéo. Oui voilà, Rosy voilà. le fera voilà. Voilà. Ouais, ouais, ouais, ouais. Il dans les commentaires, ouais. Isel le fera dans les commentaires. Donc voilà, euh, vous avez juste à vous procurer ce bouquin, vous me semble dans, bah, dans toutes les boutiques de jeux spécialisés, je crois qu'il sort aux alentours de 35 ou 40 euros. Vous avez dans ce bouquin -là toutes les règles et vous avez toutes les listes d'armées qui vous permettent de tout jouer, ce qui nous a permis à nous bah, de choisir deux armées par rapport aux figurines qu'on avait et de les jouer tout simplement. Voilà, et si jamais vous n'avez pas de figurines et que vous en cherchez, vous pouvez aller grimper les, les starters ou alors acheter des figurines médiévales fantastiques et puis bah jouer comme vous le souhaitez. Ça ouais. même aime pas. Franchement c'est cool. Bien. Ouais c'est cool. Après on est quand même dans un studio de Wargame, on avait quand même du matos pour jouer. C'est peut-être pas aussi le cas de tout le monde, mais je vous incite vraiment à tester. Et à nous dire dans les commentaires si ça vous plaît les amis. Mais le ça bleu pouce... pouces bleus. Ouais connaît... <rire> <allez>, connais. <rire> allez, ouais. allez, allez, allez. allez. allez. allez m'a donné des dossiers quand des... des... Ouais, c'est bien. Des... Merci à vous deux d'ailleurs. J'ai je... l'habitude de remercier toujours les, les intervenants. Je... je manque à tous mes devoirs. Je ne vous ai pas remercié dans le premier temps. Merci à vous de vous être prêté au jeu. Merci à toi Kitsuke. Eh ton... Ton, ton temps est précieux. Ton temps est précieux. Ouais. Tu ouais. as des devoirs d'ailleurs auxquels tu as trop envie de dans... Oh, je ne sais pas. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnement, commentaire. On se rejoint sur Instagram, sur Discord. A très bientôt. Pour ciao les si bien. guerres. Sur Creative War Game. Allez, ciao les seigneurs de guerre et les duchesses de bataille évidemment